Nous allons voir ici le rôle des, des micro-organismes. Il faut savoir que la majorité des micro-organismes sont, euh, sont inoffensifs ou même bénéfiques pour nous, mais certains sont pathogènes. Alors, le rôle pathogène des micro-organismes. Quand on parle de pathogène, c'est un micro-organisme qui peut rendre malade, donc c'est un micro-organisme qui provoque une maladie. Alors Chez l'être humain, on en trouve beaucoup, hein, la varicelle, la grippe, etc. Donc on connaît euh, bah, beaucoup de maladies, euh, beaucoup de micro-organismes qui nous rendent malades. Mais ce qu'on sait moins, c'est que ça touche également les animaux. On sait évidemment que certains animaux d'élevage ou votre animal de compagnie euh, peuvent être contaminés. Euh, par contre, voilà, certains animaux aquatiques comme les poissons, euh, les crustacés, peuvent également être contaminés. Donc le fait d'être dans l'eau ne protège pas des micro-organismes. Et les insectes sont aussi susceptibles de se faire infecter, contaminés par des micro-organismes. Donc, ça a un rôle important puisque ça peut complètement dérégler un écosystème. Et pour terminer ici, on voit que les micro-organismes peuvent également euh, contaminer, affecter des, des végétaux, donc comme les plantes, donc les fleurs, les arbres, mais également euh, les plantes liées à l'agriculture. Donc Les fruits, les légumes peuvent, être peuvent également être contaminés et donc provoquer des, des graves problèmes au niveau économique, euh, voire même des famines dans certains pays. Alors quelques exemples ici du, du rôle pathogène. J'ai représenté plusieurs micro-organismes qui sont répartis par groupe, donc les virus, les bactéries, les champignons et les protistes. et J'ai mis plusieurs noms de, de maladies associées à ces micro-organismes. Premièrement, bah, parmi les, les virus, on va retrouver beaucoup de, de virus comme la, la varicelle, la rougeole. J'ai remis ici par exemple la COVID-19, cette maladie qui est provoquée par le coronavirus SARS-CoV-2. Qui provient de, probablement de la chauve-souris et du pangolin avant d'arriver chez l'homme. Euh, il faut savoir qu'il y a beaucoup de coronavirus qui sont en général responsables de simples rhumes. Donc ici, c'est un nouveau coronavirus, c'est pour ça qu'il euh, fait autant de, de dégâts. J'ai également remis la grippe, Donc, euh, une photo en microscopie électronique du virus de la grippe donc il faut savoir que la grippe revient euh, chaque année vers euh, décembre-février, donc c'est une épidémie euh, annuelle, régulière. Et donc voilà, là ce sont des virus respiratoires, donc ils vont infecter les poumons, mais euh, bon, il y a différents types de, de virus qui peuvent infecter d'autres parties du corps, comme par exemple le HIV. On retrouve également des virus chez les plantes, hein, la mosaïque euh, du tabac est par exemple un virus qui peut euh, décimer euh, tous des champs de tabac également. Parmi les bactéries, ben, j'ai représenté le, la maladie la Salmonellose et le tétanos. Donc, euh, voici une bactérie Salmonella qui infecte une cellule en jaune euh, humaine ici. Donc, la Salmonellose, c'est principalement des fortes fièvres et de la diarrhée. Donc On se fait contaminer ben, en mangeant des aliments souillés ou de l'eau qui a été contaminée. Bon, ça fait également beaucoup de dégâts euh, en Afrique et ça peut causer beaucoup de morts également. Le tétanos est responsable, donc, euh, l'agent responsable est la bactérie euh, Clostridium tétani, qui va toucher le système nerveux central lorsqu'on se coupe, par exemple, avec, euh, avec une, une pointe de rosier. Donc, on peut... Euh, incorporer la bactérie et cette bactérie va relarguer une toxine qui est très dangereuse et qui va avoir pour action de provoquer des spasmes. Donc ces spasmes vont contracter complètement le corps, comme on le voit sur l'image. C'est extrêmement douloureux et ça peut être mortel. Donc heureusement, il y a un vaccin, donc c'est de moins en moins fréquent. Au niveau des champignons, on va retrouver les mycoses classiques, donc comme la mycose vaginale ou la mycose ici du pied, qu'on appelle également pied d'athlète. Le champignon vient se loger à un endroit chaud et humide au niveau des orteils, la peau des squames, et on voit des petites plaies qui peuvent apparaître et des démangeaisons assez importantes. Donc il faut traiter en général tout de suite, ce n'est pas mortel, mais il faut éviter les surinfections. Le mildiou, c'est une... Contamination de champignons euh, chez certaines plantes, donc, par exemple le mildiou de la pomme de terre, qu'on voit ici, avec euh, des, des grandes marques classiques qu'on retrouve sur les feuilles, euh, a été responsable de, de la famine en Irlande vers les années 1845-1850. Donc ça a décimé tous les champs et donc ça a créé des, des, une période de famine euh, dans ce pays. Donc on voit que ça peut être dangereux en termes économiques, en termes d'alimentation. Donc il n'y a pas que la pomme de terre, il y a d'autres euh, plants qui peuvent être également euh, touchés. Et pour terminer, au niveau des protistes, on retrouve la toxoplasmose, donc qui se transmet principalement par des aliments souillés ou euh, par un animal de compagnie, le chat par exemple, lorsqu'on se fait griffer ou lorsqu'on euh, change la litière. Donc on voit ici bah, le Toxoplasma qui est représenté en bleu en microscopie. Euh, en général, ce c'est pas trop dangereux, sauf si euh, voilà, ça infecte euh, une femme enceinte, parce que là ça peut provoquer des, des problèmes au niveau de la croissance de, de l'embryon. Donc là ça peut être dangereux. Et pour terminer, la malaria, donc c'est une maladie euh, qui provoque de fortes fièvres en Afrique. Donc l'agent. Euh, L'agent qui va être responsable de la transmission, c'est le moustique. Donc le moustique va transmettre ce protiste euh, en vous piquant. Et donc on voit ici le plasmodium qui apparaît au niveau euh, d'une prise de sang. Donc on voit les globules rouges qui sont là et le plasmodium qui infecte ici le, le patient. C'est une maladie qui est également très grave. Alors Ce qu'il faut retenir, c'est que les micro-organismes pathogènes peuvent rendre malades. Donc ils provoquent des maladies. Ils s'attaquent à toutes les espèces vivantes. Donc, on a vu les animaux, donc l'être humain, également les animaux aquatiques, mais également les plantes. Ils peuvent mettre en danger la société entière. Donc, ils peuvent contaminer une personne, voire une société complète. Donc euh ça peut être très dangereux et également, ils sont la cause de désastres économiques. Donc Que ce soit bah, lorsque les soins de santé sont très touchés, mais également lorsqu'ils touchent le bétail ou par exemple les champs. Donc là, on peut avoir des problèmes économiques et alimentaires, ce qui peut provoquer la famine.